Salut l'amiroté Bon bah j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du GR75. Donc le GR75 c'est toute petite chose là, voilà, minuscule, minuscule dans Star Wars Armada en l'occurrence. Alors c'est un vaisseau qui est extrêmement connu et puis qui a eu quand même tendance à, à éveiller les passions puisqu'il participe à un événement tragique de Star Wars, c'est l'évacuation de Hoth. Donc chez tous les fans de Star Wars, en tout cas euh, les anciens, hein, ceux qui ont entre 40 et, euh, et 60 ans on va dire, c'est un vaisseau qui a marqué. Après la difficulté c'était euh, de prendre un vaisseau qui culte quand même, par sa forme, par euh, l'événement qu'il qu recouvre, et puis essayer ensuite d'intégrer ce vaisseau là dans le jeu. Bah c'était pas simple, parce que c'est un simple transporteur de troupes, et il faut essayer d'en faire quelque chose. Et bien vous allez voir que les gens de chez Edge nous ont proposé en fait tout simplement... Une nouvelle façon d'intégrer cette pièce, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de jouer. Allez, on fait le tour de la figurine en macro, et puis après on regarde les cartes et les améliorations. C'est parti Allez, c'est parti pour... Le tour de la, la figurine en, en macro. Alors déjà, première chose très importante, c'est que euh, sur cette figurine, euh, vous avez deux vaisseaux. Alors attention, c'est deux vaisseaux pour un seul socle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est purement esthétique le fait qu'il y ait deux vaisseaux dessus. Hein. Euh, ça n'induit pas du tout une différence de façon de jouer. C'est pas j'en détruis un, puis ensuite j'en détruis un autre, et à partir de là, je, je, je retire la pièce. Non, non. Il y a deux figurines, et, euh, et, euh, et euh, c'est purement esthétique le fait qu'il qu y ait deux figurines. Bon, c'est une pièce qui est toute petite, hein, donc euh, au, niveau, euh, au niveau du moulage, ils sont plutôt bien sortis, encore un moulage en, en, en deux parties, hein, le, le dessus et, et le dessous, qui bleuté sur, sur les réacteurs, bon, pas, pas, ça casse pas des briques. Après, peut-être que vous pouvez essayer de rajouter un peu d'ombrage, un petit peu de peinture euh, dessus, voilà, c'est pas. Pas des figurines qu'on achète parce qu'elles sont belles, c'est des figurines qu'on achète parce que quand on a le blister sous la main, on se dit qu'est-ce que je fais Je le prends ou je le prends pas Pourquoi c'est sorti Il y a un intérêt de l'avoir ou pas euh, Ouais, vous allez voir qu'il y a véritablement un intérêt à l'avoir. Mais bon, la figurine, elle tape pas des masses. Bon allez, on se regarde les cartes, qui sont juste ici. Alors, euh, on a deux versions, hein, une qui vaut 18, une qui vaut 24. Alors déjà, celle qui vaut 18, on, on y reviendra, mais c'est peu hein, pour un vaisseau, mais on y reviendra. Transporteur moyen, donc GR75, ou alors reconverti en vaisseau de combat. Euh, reconverti en vaisseau de combat, c'est très aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder déjà euh, Ce que je voudrais, c'est... Euh, bon, on va faire dans l'ordre, comme on fait d'habitude, infographie, ça va. Il y a eu mieux quand même, là, il y a une petite, euh, une, petite, une petite faiblesse, là, mais bon, y, y... voilà, on s'en sort bien. La coque, alors coque de 3. Alors coque de 3, ça peut vite faire peur, quoi. On se dit, mon dieu, je vais, je, je, je vais exploser tout de suite, euh, je vais me faire défoncer tout de suite. Surtout que quand vous regardez euh, également euh, les boucliers, c'est un bouclier boucliers euh, par, par section de, de, de coque. Donc en gros, ça semble très fragile. Vous allez voir, il y a une petite subtilité. Au niveau euh, du transporteur moyen, ben, contre les chasseurs, ça va balancer euh, du dé noir, hein, ce qui est plutôt cohérent. Et, et puis le, le reconverti en vaisseau de combat, il va, il va tirer du dé bleu. Le transporteur moyen, par contre, euh, je vais tout de suite passer euh, à sa capacité de tir contre les autres vaisseaux, ben, il n'en a pas. C'est-à-dire que c'est le premier vaisseau que vous allez utiliser, que vous allez aligner et qui ne sera pas capable. Pour le transporteur moyen de tirer sur un autre vaisseau il n'a pas d'armes alors que celui qui est effectivement reconverti euh, en, en vaisseau de combat il a un des bleus à la proue et un des bleus à la poupe. vous avez compris euh, c'est pas le genre de pièce qui sert à aller au fight quoi hein clairement alors en vérité euh, la vérité est ailleurs comme on dit au niveau des ordres des escadrons et de la mécanique bah c'est bien simple c'est exactement les mêmes au niveau des ordres c'est un donc ça permet d'être réactif, mais en même temps, euh, on ne capitalise pas beaucoup. Euh, je vous laisse regarder la vidéo sur les ordres pour comprendre ce que je dis. Au niveau de l'escadron 2, c'est raisonnable. Ça permet d'avoir des escadrons autour de soi, de les, de les commander, puis vous allez voir, de les booster un petit peu, donc c'est intéressant. Et euh, au niveau de la mécanique, 2 aussi, ça aussi c'est intéressant. Est-ce que le vaisseau aura un intérêt à se réparer On verra surtout que le vaisseau a un intérêt à réparer les autres. Les jetons. Alors les jetons, c'est là que ça commence à, c'est là que ça commence à, à, à rigoler un peu plus. On a un jeton d'évasion. Donc ça, c'est plutôt logique parce que c'est quand même un, un petit vaisseau, euh, donc un vaisseau qu'on imagine plus ou moins maniable, euh, d'ailleurs on le voit bien euh, dans, dans, dans l'Empire le, dans Contre-Attaque, euh, ce vaisseau-là, ben, bon, c'est sûr qu'il est protégé par un canon à ion, mais on le voit qu'il file vite à côté d'un croiseur interstellaire, donc il est plutôt rapide, plutôt maniable. Donc je rappelle, hein, euh, comme toujours, ce que fait le, le jeton d'évasion, euh, à portée longue, il annule un dé d'attaque de son choix, euh, à portée moyenne, vous choisissez un dé, puis on doit le relancer, puis à portée courte, eh ben, ça ne fait rien. Par contre, c'est le petit jeton qui est juste à côté, qui est intéressant. Ce jeton, c'est un jeton de dispersion. Donc, ça fait quoi la dispersion ben, C'est simple, la dispersion, ça annule tous les dés d'attaque. Bien entendu, ça annule tous les dés d'attaque. Donc, c'est une des premières fois, en tout cas, que moi j'en parle. Donc, c'est un des premiers vaisseaux que je vous présente avec, avec ce, dé, ce dé de dispersion. C'est très intéressant, c'est qu'en fait, ben, le vaisseau, pendant... L'utilisation de ce jeton, la première fois qu'il l'utilise, ben, il est tout simplement invulnérable au, au, au premier tir. Euh, après, n'oubliez pas, on défausse le jeton. Si on se fait tirer une deuxième fois et qu'on décide de le consommer de nouveau, on va le perdre. Mais on va dire qu'on peut se faire tirer deux fois de suite dans le même tour euh, sans rien ressentir. faut quand même faire attention, le vaisseau est fragile. Le vaisseau est intéressant à conserver, on va voir avec les améliorations. Mais voilà, il y a ce nouveau jeton qu'on ne connaissait pas, qui est le jeton de dispersion qui permet tout simplement d'annuler tous les dégâts. Au niveau du déplacement, ben, ça reste quand même relativement raisonnable. C'est un vaisseau qui va se déplacer jusqu'à 3, donc c'est quand même une bonne moyenne, et qui a une très bonne maniabilité, puisque à chaque fois, il termine avec euh, une capacité de, de, de virage de 2, qu'il a sa capacité de virage à 1 au milieu, <cười> et puis quand il se déplace à 3, ben, il ne peut pas virer au, au, au premier segment, mais ce n'est pas, pas bien grave. Alors, au niveau de la barre d'amélioration, c'est pas folichon non plus, hein, mais en même temps, c'est des vaisseaux qui, qui valent peu. Par contre, on voit apparaître un nouvel icône, hein, c'est cette icône-là en fait, et vous allez voir que c'est des icônes qui sont spécifiques euh, soit au GR75, soit au transporteur également Gozanti côté, côté Empire. Et là, par contre, c'est très intéressant et ça va totalement modifier votre façon de jouer. Allez, ces améliorations, elles sont au nombre de 4. Dans l'ordre de valeur, la première, c'est le réseau de communication qui vaut 2, ce qui est quand même pas grand-chose. Après l'étape révéler un cadran d'ordre, vous pouvez retirer un pion d'ordre de ce vaisseau pour assigner un pion identique à un autre vaisseau allié situé à distance 1,5, ce qui est au niveau distance, euh, ce qui est de plus grand dans Star Wars Armada. Euh, donc ça c'est très intéressant parce que si vous êtes au premier tour, ben vous transformez votre ordre en un pion et puis vous pouvez le donner à un copain. Si vous êtes au deuxième tour, pour peu que vous ayez déjà capitalisé un pion, euh, ben vous allez pouvoir le donner à un copain et puis l'ordre que vous venez euh, de vous établir soit le garder pour le tour suivant sous la forme d'un pion, soit le jouer directement. Mais je vous conseille de garder vos pions, en fait, systématiquement, quand mmh. vous avez cette carte-là, pour systématiquement au tour qui suit, pouvoir en fait les distribuer comme des petits bonbons. 1-5, euh, c'est énorme, 1-5. Hein. Vous prenez la réglette de déplacement des chasseurs. Réglette de déplacement des chasseurs, si vous ne la connaissez pas, vous regardez euh, ma vidéo sur les mouvements. C'est l'intégralité de la réglette. Ce qui veut dire que si vous positionnez bien votre GR75 sensiblement au, au, au centre de votre flotte, euh, vous allez pouvoir euh, normalement arroser l'intégralité de vos vaisseaux et donc donner euh, ce petit bounty à n'importe quel vaisseau qui pourrait euh, vous entourer. Donc la deuxième carte intéressante, c'est euh, champ de brouillage qui vaut elle, également euh, deux points. Tant qu'un escadron situé à distance, 1-2 attaque ou défend contre un escadron l'attaque est considérée comme gênée donc ça c'est très intéressant parce que, alors déjà par contre 1-2 c'est quand même assez court hein, mais bon, c'est pour garder une certaine cohérence avec les chasseurs que vous auriez euh, mis autour de vous en forme d'escadron alors je dis chasseur euh, parce que vous verrez, il y a une autre carte en fait, très intéressante pour les bombardiers, donc on y reviendra euh, champ de brouillage, donc ça fait que l'attaque est considérée comme gênée, c'est à dire que les vaisseaux qui les attaqueraient auraient tout simplement un dé en moins à leur attaque. Au niveau de la défense, hein, c'est attaque ou défense contre un escadron est considéré comme, comme, comme gêné. Euh, ça veut dire que euh, si vous l'attaquez et qu'il a contre, eh ben il a contre avec un dé en moins. C'est quand même assez sympathique euh, également. Donc cette carte-là, elle est à utiliser si euh, vous utilisez vos transporteurs euh, entourés de, de, de chasseurs de type classique. Avant-dernière carte, très très très très véloce, c'est euh, équipage de réparation. Donc équipage de réparation, ça dit, au lieu d'utiliser un pion de mécanique, vous pouvez défausser une carte de dégâts d'un vaisseau allié situé à distance 1-2. Alors là aussi, situé à distance 1-2, ça sous-entend que euh, vous, quand même, vous, vous le serrez de près. Par contre, ça vous permet pour peu que vous ayez mis un jeton de réparation sur, sur, sur, votre, sur, votre, sur, votre, sur votre vaisseau, hein, c'est un pion, hein, c'est pas un ordre. Si vous avez un pion de réparation sur votre vaisseau, et bien au lieu de le consommer, vous pouvez euh, utiliser cette carte-là, enfin faire valoir cette carte-là pour enlever tout simplement une carte de dégâts euh, à un vaisseau euh, qui, serait, euh, qui serait adjacent. Donc, vous vous déplacez relativement vite, vous pouvez peut-être faire le tour des cantines et puis aller un petit peu nettoyer les choses si vous ne faites pas trop tirer dessus, mais vous vous rendrez compte que soit la personne qui est en face de vous, elle connaît bien le GR75 et elle va tout faire pour vous le désinguer, soit elle ne le connaît pas, elle y frappe à gaffe et vous pourrez peut-être vous balader tranquillement. Faites en sorte à ce qu'il ait autre chose à viser que votre GR75 et faites en sorte à ce que votre GR75 perdure le plus longtemps sur la partie, on y reviendra. Dernière carte d'amélioration, c'est le centre de commandement de bombardement. Ah, voilà. Tant qu'un escadron allié avec bombardier situé à 1-5 attaque un vaisseau, il peut relancer un dé. Donc ça c'est génial. Hein, euh, c'est mieux, je trouve, que la carte euh, euh, du chasseur puisque 1-5 déjà c'est beaucoup plus. Et puis relancer un dé, en tout cas moi me concernant, c'est toujours très intéressant, étant donné que je suis un, un petit peu un, une grosse diche au, au niveau des dés. Euh, donc voilà, par contre ça vaut 8, donc c'est un petit peu cher, mais, mais ça vaut vraiment le coup. Euh, vous avez votre transporteur, vous avez des bombardiers, vous voulez les amener de façon efficace au combat, et vous voulez qu'ils soient efficaces au moment où ils doivent être déployés, là c'est très très intéressant. Donc au niveau euh, des cartes d'équipage et au niveau de l'amiral qui sont en fait dans cette extension, euh, vous avez euh, Thorin Phare qui est très intéressante puisqu'elle fait sensiblement la même chose que les bombardiers mais sur les chasseurs, à savoir tant qu'un autre vaisseau ou escadron, donc cette fois-ci elle va, elle va impacter à la fois les vaisseaux ou les escadrons alliés situés à distance 1-3 attaque, il peut relancer un des bleus. Donc, <rire> vous avez euh, cette carte euh, sur votre vaisseau, c'est un équipage, hein. euh, vous avez euh, des vaisseaux autour de vous ou des chasseurs autour de vous, euh, à distance 1-3, euh, ben, ils peuvent relancer un des bleus, c'est quand même assez intéressant pour 7 points, je pense que cette carte-là, euh, elle doit euh, toujours être, être boostée sur votre, euh, votre GR75. Au niveau de l'amiral, c'est l'amiral Kraken. Euh, tant qu'un vaisseau allié petit ou moyen défend contre un vaisseau si le défenseur est à vitesse 3 ou plus l'attaque est considérée comme gênée j'aime pas ces cartes là parce qu'il y, y, y a tellement de composantes, hein. il faut que le type il se déplace à 3 et puis s'il si se déplace à 3, ben effectivement euh, euh, l'attaque va être gênée euh, ouais bon voilà quoi. moi j'en je, je, je, reviens largement il vaut 26 Franchement, 26 points, euh, tant qu'un vaisseau euh, allié, petit ou moyen, défend contre un, contre un vaisseau, il l'autre se déplace à 3, je trouve que c'est trop cher payé pour ce que c'est, et euh, franchement, je ne la conseille pas, je pense qu'il y a d'autres amiraux qui sont beaucoup plus intéressants que celui-ci. Alors après, il y a ces euh, deux cartes nominatives qui ne valent rien, c'est-à-dire qu'il y en a une qui vaut 1, et l'autre elle vaut 2, donc... Euh, Bon, après il y en a une qui est assez intéressante, sauf que celle qui vaut 2 est assez intéressante. L'autre c'est un peu comme dans x Wing quand vous avez la possibilité de faire un, un, un petit dash, quoi, un, un, un petit boost. Donc la première qui vaut 1 c'est le Quantum Storm. Après avoir exécuté une manœuvre de, de, de mouvement, hein, vous pouvez épuiser cette carte pour exécuter une manœuvre à vitesse 1 avec une embardée de euh, tiret. C'est-à-dire pas d'embardée, vous allez, vous allez tout droit. Ça, ça peut peut-être, effectivement, vous tirer d'un faux pas. Bon, euh, le Bridge Hope, tant que vous défendez, celle-là, j'aime bien par contre, tant que vous défendez contre une attaque qui ne cible pas votre section de coque de poupe, donc l'arrière, réduisez de 1 les dégâts totaux avant de subir les dégâts. Donc quand même, ça, ça ajoute un petit peu de, un petit peu de véloce, hein, un, un, un petit peu de force euh, à, votre, à votre vaisseau. Je trouve que ça c'est plutôt intéressant, surtout que pour deux, pourquoi s'en passer Bon, en conclusion, euh, ce GR-75, je le prends ou je le prends pas Je le prends. Euh, faut pas se poser la question. Il faut le prendre. Pourquoi euh, Déjà, si vous avez, c'est un vaisseau qui coûte euh, quasiment rien, hein, qui, qui, qui coûte pas cher, qui coûte 18 dans sa version minimale, c'est-à-dire moins que, euh, que le Faucon Millennium. Et euh, quand vous allez l'aligner, il va vous permettre de distribuer les bounties. Euh, C'est la fête, on peut relancer des dés quand on est bombardier, on va pouvoir relancer des dés quand on est chasseur, voire quand on est vaisseau, à plus courte portée certes, mais on va quand même pouvoir le faire, euh, ou alors on va pouvoir euh, réparer euh, des vaisseaux euh, qui sont à côté... Euh, donc voilà, ça apporte énormément d'intérêt au jeu, euh, ça modifie vraiment votre façon de, de jouer, ça peut aussi modifier les conditions de victoire parce que c'est un vaisseau, sous certaines conditions qu'il va devoir falloir détruire et qui peut compter comme étant un vaisseau supplémentaire qui a survécu à la fin des 6 tours, pour peu que vous jouiez euh, en 6 tours, donc voilà c'est vraiment un petit vaisseau qui euh, a l'air de rien, mais qui peut vraiment euh, changer la donne, faites gaffe, il n'est pas aussi indestructible qu'il y paraît, mais c'est vraiment la mouche du coche, donc vous ne posez pas la Question, euh, il faut prendre le gr75 ça va totalement modifier votre façon de jouer sous la page ici là il a un lien euh, facebook sur ma page facebook j'aimerais vraiment vous y retrouver pourquoi bah parce que en fait sur cette page là je partage beaucoup de choses et en fait c'est beaucoup plus facile de vous partager des choses comme ça sur le vif que euh, par intermédiaire de mes vidéos faire une vidéo de 30 minutes c'est 8 heures de travail quand, chose, quand je vois quelque chose de sympa, je ne peux pas faire une vidéo dessus. Voilà. Donc là, je suis beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif sur ma page, sur ma page euh, Facebook. Et euh, ça me permet de beaucoup plus échanger avec vous, de beaucoup plus parler avec vous de façon euh, voilà, voilà, plus, euh, plus réactive. Et, et c'est beaucoup plus sympa. D'ailleurs, en parlant de réactif, euh, j'envisage de faire des, des, des petits lives en fait, sur, euh, sur, cette page, sur cette page Facebook. Notamment quand je vais aller acheter euh, la prochaine, euh, prochaine vague. Ou pas euh, je vais je vais rentrer à la maison je vais être excité je vais vouloir ouvrir alors la formule que vous venez de voir là elle aura toujours lieu on verra toujours les vidéos euh, euh, les vaisseaux en macro et puis ensuite carte par carte amélioration euh, euh, amiro et, et équipage compris par contre quand je rentre à la maison puis j'ai envie d'ouvrir la boîte bah, j'ai aussi envie de partager ça avec vous et ça je le ferai par intermédiaire de la page facebook avec un petit live et puis comme ça, ben, en live, si vous avez euh, des réactions, si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses un peu plus, un peu plus serrées, un peu plus, euh, un peu plus directes, bon, on pourra le faire par intermédiaire de, de, de ce live Facebook. Donc n'hésitez pas euh, à vous abonner euh, à cette page quand j'irai acheter les figurines, je, je vous préviendrai sur la page de, du, du moment où on fera le, le, le unboxing. Euh, j'ai également ouvert une page Tipeee, alors je sais je suis pas une star euh, mais j'ai quand même euh, voilà, été, je suis obligé d'ouvrir une page Tipeee euh, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une démarche lourde c'est difficile hein, euh, d'ouvrir une page Tipeee comme c'est difficile d'ouvrir une page euh, Youtube, on se met pas comme ça euh, devant une vidéo pour parler de figurines comme ça, alors qu'on n'a pas de légitimité, hein, j'ai aucune légitimité par rapport à, par rapport à vous euh, certains d'entre vous doivent être bien meilleurs joueurs que moi d'ailleurs, mais euh, voilà, euh, j'ai envie de partager un jeu qui me tient au trip, j'ai envie de partager un jeu que, que, que j'apprécie et je me suis euh, donc mis un peu en danger, il faut quand même reconnaître, en me mettant devant cette vidéo et puis en essayant de faire un peu le show de vous parler de, de, de ces figurines. J'ai l'impression que ça commence à fonctionner, j'ai l'impression que ça commence à marcher, mais euh, voilà c'est difficile, c'est difficile de, de, de, de racheter des caméras, c'est difficile de racheter des éclairages, euh, c'est difficile d'acheter tout, euh, tout ce qui sort et de pouvoir vous en parler. Donc j'ai fait, fait une page Tipeee. Cette page Tipeee, euh, moi je peux mettre 100 euros tous les 6 mois euh, dans des dans, dans, dans jeux de figurines, donc c'est rien du tout. Par contre, si tous mes abonnés, je prends un exemple, hein, me donnent 1€, euro, et eh bien voilà, ça y est, euh, là, il y a une wave qui est, qui est, qui est assurée. Un euro, c'est la pièce qu'on trouve par terre. Alors, c'est sûr que moi aussi, je peux la trouver par terre, mais je peux en trouver qu'une. Alors qu'avec vous, ben, je peux en trouver assez pour acheter une wave. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, aidez-moi par l'intermédiaire de, de ma page Tipeee, parce que de toute façon, ma page YouTube, pour l'instant, elle est trop confidentielle pour pouvoir me permettre euh, d'alimenter euh, les vidéos et d'alimenter les, les figurines et la technique. Il y a beaucoup de questions de la part de, de mes abonnés. Déjà, je vous remercie. Tous les abonnés qui font des commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ceux qui m'envoient des messages privés, qui me boostent à fond. Merci euh, pour ton message, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a vraiment fait kiffer. Toi, tu m'as compris et, euh, et je kiffe. Voilà. Euh, il y a une, une question récurrente qui arrive, c'est quand est-ce que je fais ma vidéo sur une partie commentée alors, pour l'instant, je ne la fais pas. Pourquoi Parce qu'il y a bien assez de vidéos de parties commentées sur Internet. Il n'y a pas de vidéo qui, qui explique et qui présente les figurines ou qui présente les phases de jeu en français. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je préfère m'orienter vers ça plutôt que sur une partie commentée. Allez voir la partie commentée de Trick Track. Elle, elle, est, elle est, par exemple, très bien. Et en plus, elle est avec les gens de Edge. Donc, euh, donc, euh, donc euh, autant regarder celle-ci. Moi, je ferai la mienne. Euh, ne, ne vous y trompez pas. Il y aura une vidéo d'une partie commentée. Mais je veux qu'elle soit bien faite. Pour l'instant, je n'ai qu'une caméra, j'ai qu'un micro, j'ai pas d'éclairage. Voilà, je vais vous faire une vidéo, elle, elle, elle va être pourrie, elle sera ne sera pas de bonne qualité. J'aimerais que cette vidéo-là, qui sera entre guillemets, euh, le, le, le florilège, quoi, la, la partie commentée, c'est vraiment le truc qui doit, qui doit défoncer, surtout pour Star Wars Armada, et puis en plus si j'arrive à le faire, je le ferai pour X-Wing. Je veux qu'elle soit, qu soit bien faite et pour ça il faut que je sois patient, parce que financièrement il faut que j'achète des éclairages, il faut que j'achète des caméras supplémentaires pour que vous puissiez voir toutes les conditions du jeu et voir la personne d'en face avec qui je joue, parce qu'il n'est pas question que je fasse la partie tout seul. Il faut que je rachète du, du, du micro parce qu'il faut que je sonorise aussi cette personne, il n'y a pas de raison qu'on m'entende de moi tout le temps causer et puis qu'on n'entende pas la, la, la personne qui est en face. Donc j'avais déjà réussi à faire une vidéo comme ça de partie commentée avec Tanks, mais voilà, c'est extrêmement perfectible. Et pour, pour Star Wars Ramada, ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie que ce soit de bonne qualité. Je suis sûr que vous me comprenez. Je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous de très très très bons jets. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour poutrer le type d'en face. La prochaine vidéo, elle est sur le Gozanti. Parce qu'on a parlé des gentils. Donc il va falloir parler des méchants. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt. Et puis que la force soit avec vous. Allez, on le lâche. Bye bye, ciao Et puis quand tu te lèves le matin pour faire une vidéo... Et puis tu vois ça Ça te casse les couilles.